Du Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Une petite vidéo de cartes reçues donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu là aujourd'hui donc euh, pourquoi, la... pourquoi je fais la vidéo maintenant et pas dans la journée parce que j'ai une grosse nuit difficile donc euh, voilà donc on va commencer pour bon je vous précise de suite rien n'est à tradé. donc on va commencer par donc euh, le <coughs> le courrier que j'ai reçu de la part de mon ami Kiyubi que vous avez certainement dû voir sur la chaîne donc un hurlement d'argent. Un sanctuaire du dragon. Et là, t'es vraiment un enfoiré. Parce que voilà. C'est la dernière carte qui te manquait. <rire> un enterrement d'une autre dimension. Là, celle-là, c'est. ça fait. Voilà, je la cherchais. Pour. Pour pour pour pour pour pour. pour... La mettre. Dans mon classeur. Dans le classeur. Où je travaille mes, où je mets mes decks en place. Dans mon classeur où je mets les decks en place. Et après, donc on a euh, des cartes de ma chère amie euh, Laura Carl ou Merlin. Merlin79. Ou aussi j'ai eu. Mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment, vraiment content. Voilà. On a un robot gardena. Qui, qui, qui est super parce que j'avais pas, il me la fallait absolument. Une griffe d'arsenal. C'est génial aussi. Un guerrier de la route. Alors là, c'est super. Un guerrier à réaction. Alors là, c'est pouf. J'aime bien parce que c'est un monstre feu. Un robot de la dévastation que j'ai eu une, une fois au cas où. Le robot archer que j'ai jamais eu. Et ça, ça, l'aura cette carte elle a pas de prix donc merci. Diapason en chaîne, résonateur de flammes, diapason magnétique, diapason synchro. Donc celle là, mais je les ai mais ça fait super plaisir aussi de les avoir. Inconnu synchronique, route synchronique, donc alors là c'est pouf, ça c'est super. Alors celle-là j'ai jamais vu dans cette rareté, elle est en PGL2, euh, je sais pas combien elle doit coûter mais elle est waouh, wow. elle est trop trop belle. Je l'ai eu en commune en rare mais pas dans cette édition. Dragon de ruine, alors là hmm. Laura merci. La va le vase du dragon, donc super, c'est une carte que je cherchais à l'époque mais ça fait toujours plaisir La suprématie rouge, alors là, ma, ma Laura, Laura merci beaucoup parce que là franchement, il n'y a pas de mots pour, euh, pour dire ça Cocon rouge, donc je, je l'ai mais ça fait toujours plaisir d'avoir hein. Carrefour, robot de lumière d'étoile, donc ça c'est super, alors là, je l'ai euh, eu pas longtemps mais après, euh, voilà, c'est super. Après, pouvoir hors limite. Alors là, ça, c'est une carte que je kiffe. Parce qu'elle représente euh, Yusei. Avec son dragon quasar filant. C'est génial. Y a Rien à redire. Magicienne à cloche de feu, donc que j'ai déjà. Mais bon, c'est pas un problème. Voilà. Et après, deux barrières synchro. Alors, quand je vous dis deux barrières synchro, c'est deux barrières synchro que... Euh que je vais garder. Voilà. Et puis euh, je pense que d'ici la fin de la semaine, vous aurez une petite vidéo sur euh, sur euh, sur le bouquin justement avec tous les decks que je, sur lesquels sur lesquels je suis en train de travailler. Donc il y aura peut-être des cartes à trader pour ceux qui euh, s'y intéressent de toute façon, je dirais. Voilà, donc euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Alors, je dis encore une fois un grand merci à Kiubi, voilà, et à Laura, parce que c'est vraiment des un très très joli envoi. J'espère, Laura, que tu vas voir euh, mon envoi euh, demain ou après-demain. Euh, un conseil, quand tu ouvres ta en enveloppe, un conseil, assis toi Parce que je t'ai fait une petite surprise, ma belle. Tu m'as fait plaisir, et ben moi, je te fais plaisir aussi. Donc, sur ce, les amis, je vous dis à plus et ciao